Bonjour, je m'appelle Tania et je suis co-certifiée et formatrice d'accompagnement vers l'international pour les petites entreprises et les particuliers qui souhaitent avoir une première expérience professionnelle à l'étranger. Avant de me faire accompagner par Virginie, j'étais dans le recrutement international pendant plus de 20 ans. Il y avait souvent les perpétuelles demandes de comment trouver un emploi aux États-Unis ou comment assister un dirigeant pour trouver et fidéliser ses collaborateurs multilingues. Ces demandes ont transformé mes conseils d'amis en véritable service. Doucement, j'entre dans ce monde d'entrepreneuriat, et j'ai commencé à effectuer des recherches avec plein de conseils gratuits, sans plus. J'ai resté un peu perdu avec la question que vais je faire avec tout cela? Les demandes ont commencé à augmenter, et les clients, les amis m'ont encouragé de formaliser ma structure. Cela m'a encouragé, il y avait un élan naturel. Grâce à Virginie, elle m'a encouragée et elle m'a mise à l'aise sur comment mettre mes compétences en route, tout en connaissant son expertise très bien et en restant très pragmatique. Parce que quand vous êtes entrepreneuse, il n'existe pas une fiche de poste avec les responsabilités et les tâches. Et on prend des décisions tous les jours, les petites, les grandes, et au bout d'un moment, tout devient compliqué, on voit la brouillard. Mon but, c'était de créer et promouvoir une structure Simple et une stratégie marketing claire avec un bon français. On peut dire que je souhaite montrer que mon entreprise, Tipeee Talks, elle existe. Et grâce à Virginie, elle m'a accompagné dans la formalisation de mon offre avec les mots qu'il faut pour rayonner mes solutions vers ceux qui auront le besoin. Virginie a vraiment su me guider et m'accompagner pour que finalement mon entreprise voit le jour et que mes services soient décrits de façon claire et authentique. Un grand merci Finalement, j'ai beaucoup apprécié la disponibilité de Virginie durant le coaching, mais aussi sa bienveillance, son positivité, son agilité culturelle et de pouvoir échanger en anglais, en français, en franglais, afin de rester opérationnel et efficace. On s'amusait beaucoup dans les séances de coaching qui fait l'apprentissage et la mise en place beaucoup plus sympathique et efficace. Merci Virginie, je really l'apprécie vraiment.